La défaite est toujours plus riche d'enseignements que la victoire, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Vous savez pourquoi l'échec nous renforce Dans la nature, la victoire est synonyme de survie, et la défaite de mort certaine. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est cet instinct primitif présent en chacun de nous qui ressort en compétition. Les examens ne servent pas qu'à évaluer les connaissances des élèves. Ils offrent aussi l'occasion de leur inculquer le sens de la compétition. C'est le moment idéal de leur faire découvrir la douceur de la victoire ou le goût amer de la défaite. Ils vont toujours de pair. Ce sont les deux faces d'une même médaille.